Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 169 de joannes. Je me rappelle du 69 euh, quand j'avais fait une petite blague pourrie Donc voilà on en a la 100 de plus maintenant On va jouer aujourd'hui à Tomb Raider Tomb Raider euh, qui est sorti ben là vendredi euh, Oui c'était oui, vendredi euh, donc, euh, donc voilà bah, il est sorti Bon on va y jouer Tomb Raider euh, tout nouveau Ça faisait un moment qu'on en attendait un, un nouveau On va voir ce que ça donne euh, Donc c'est parti On fait une nouvelle partie Donc oui j'avais démarré euh, juste un peu mais j'ai pas joué Heu... Donc c'est parti... Facile... Oui, je teste quand même le jeu avant de... avant de vous faire un test dessus. Un donc je vous laisse l'introduction. The, the Extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead... Thing that keeps us going. C'est à nous de jouer, donc il va falloir que je me balance de gauche à droite pour l'instant. On se balance. Ah ça oui, donc je vois à un peu près, il va falloir taper dedans. Hop, voilà. Ça y est, il a pris feu. Euh, ah bon, elle a retapé dedans, mais c'est pas grave, elle a tapé un autre truc là. Hein. Voilà. Alors, d'accord, donc là ça prend feu aussi. Donc il va falloir que j'aille dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il va falloir que... je. Je me balance dans ce sens-là pour brûler la corde Comme par hasard c'est juste la corde qui va pouvoir... Non, si euh, Allez, vas-y Voilà Ah non, c'est pas la corde, c'est carrément nous qui... Ok, donc ça nous libère Oh Appuyez à répétition sur E. Pour tirer, allez vas-y. Voilà. voilà. donc voilà, on est blessé. On prend le contrôle de la petite dame. Alors oh, c'est un peu tout flou quand même là. Alors, on se sent un petit peu fatigué. On voit flou de partout. Donc elle tombe par terre, elle même pas avancé. Allez ma petite dame, avance Ouh. Elle était obligée de s'appuyer contre ce petit truc. que c'est quoi ça là-bas Il y a un mec qui est écartelé là-bas sur un... Avec des bougies partout, non C'est une sorte de. Voilà. Ouais, Donc ça une sorte de temple bizarre. Ouais. Ah oui parce que le, le, le truc qui nous a enlevé, j'allais dire le mec, mais ça ressemble à rien. Alors, barrière inflammable, d'accord. Vous c'est qu'on a vu des flammes ici Ah oui non Allez, prends la torche. Voilà on y va là-bas et on va faire cramer ça Appuyez sur... ouais maintenez E Bref, qui tend quand même pour faire enflammer alors on remarquera la vitesse de combustion qui est, qui est assez irréelle hein, euh, évidemment <rire> on fait cramer le truc en, en... 3 secondes y a plus rien alors, on passe et là on passe dans l'eau donc ça éteint la torche survie, appuyez sur A Ouais, donc ça me montre qu'il faut que j'aille là-haut. Euh, il doit y avoir un passage. Ah non, il ah non, y, y a une icône de flamme. Donc je vais rallumer ma torche. Voilà. Évidemment ici. C'est un peu du, du casse-tête facile. Appuie sur... Voilà. C'est un peu du casse-tête euh, pour arriver à sortir de là. Ah il pouvait pas non plus nous tout nous tout nous oh. mâcher, attention ça va exploser je pense Je pense que ça va faire Voilà un gros boom Du coup maintenant on peut passer Alors on va monter Ah elle est trop forte notre notre Lara Croft oh. Oh. Donc on continue d'avancer Allez, euh, petite Lara avance Elle s'accroupit un peu comme elle peut. En fait on alterne souvent entre les, euh, entre, euh, voilà, entre les moments de cinématique et les moments où c'est nous qui, euh, qui devons faire avancer Lara. Et donc, euh, et donc, il faut vraiment être vif, parce que, parce que du coup, à s'arrête, tu dit ah, il ne passe plus rien du tout. Allez, donc on continue. On va, euh, une volonté de faire, hein, trouver une sortie. Euh, ouais, ça <rire> j'étais obligé de passer sous la cascade. Euh, ouais, balise d'objectif. Donc là, on peut y monter là-haut ou pas non <rire> non, <rire> Bizarrement je peux pas monter alors que j'arrive à sauter sur des trucs de fou Donc là il y a de l'eau Là il y, la... y a une flamme je prends... je prends bien tous les éléments en compte Parce que du coup euh, Il faut euh... Que je trouve Qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre de... des flammes là. Voilà On va faire cramer ça Ouh, ça crame. Et on va faire cramer celui-là aussi. Voilà. Voilà, donc ça, ça brûle. Donc j'ai pu libérer la cage. Je sais pas du tout à quoi ça sert. On va aussi récupérer... Euh, Qu'est-ce que c'est que cette cage-là Appuyer pour pousser. Ouais. Non, j'ai... Est-ce que j'aimerais bien y aller dedans, peut-être Ça pourrait peut-être m'aider ou. En plus, c'est une cage qui remonte toute seule. Vous la poussez. Et elle revient toute seule. Regardez. Hop, on la pousse. Et elle remonte toute seule comme une grande. Elle est vraiment très forte cette cage. C'est vraiment très magique. Donc là, il n'y a rien à faire. Je pourrais bien aimé la casser ou sert sais rien. Euh. Ouais. J'ai dû oublier un détail donc là c'est en surbrillance donc faut bien que euh, j'aille peut-être je sais pas est-ce que, est que je peux là il y a une sorte de, de tremplin ah bah ben, d'accord ok donc je vais je vais sauter dedans et hop là d'accord donc ça fait levier ça jette du, des trucs là dedans regardez là bas ça verse dans la, dans la cage donc maintenant je crois bien que j'ai compris il va falloir que j'aille faire descendre ça euh, dans le dans le manège en sorte de dans le toboggan sais pas trop pourquoi il est là hein, de base on sait pas bonne, bonne question d'accord donc ça fait descendre des trucs parce qu'il faut bloquer le passage là bas ouais, on va essayer on va essayer il y en avait d'autres il y avait d'autres trucs il reste sur le sur le sur le le machin là -bas. le je sais pas comment on peut appeler ça hop ça j'ai des affaires dedans voilà on va essayer de repousser là haut allez D'accord, ouais, donc ça sert à rien du tout non plus. Euh, J'ai dû louper quelque chose, je pense. Euh, a... J'ai dû louper un détail parce que là-bas, là en fait, pour tout défoncer, bon, si je passe, je vais éteindre ma flamme. Euh, mes colis sont là, ils descendent ici. Ah, mais d'accord, il y a de l'essence, ok, là, je viens de m'approcher, il vient de le dire. D'accord, donc ça semble inflammable. Donc il faut faire descendre des trucs cramés de là-haut Et il faudrait donc faire cramer les trucs quand ils sont là en bas Ah bah ben voilà ça brille en bas aussi Donc ok d'accord Donc là normalement Voilà je peux faire cramer les trucs On est d'accord Donc il va falloir que je rallume ma petite flamme Alors petite flamme Voilà Et que je fasse cramer ces trucs là Euh là voilà. On fait cramer les, on fait cramer les, les trucs qu'il y a dessus. Par contre, je sais pas si j'avais encore fait ça une ou deux fois. Il y, aurait pu, il y aurait plus rien eu à cramer. Ah, mais non, parce qu'en fait, c'est des, des trucs qui descendent par le courant. Non. Et non, ouais, voilà, ça, c'est pas bête. Regardez, il y a des trucs qui descendent par le courant, qui montent justement sur l'autre planche. Et donc, du coup, donc, du coup on peut j'aurais pu me gorer un, un, un nombre incalculable de fois. Je me disais aussi, mais c'est bizarre si on peut... On peut pas se gourer, euh, du coup tu te retrouves bloqué après, non. C'est pas bête, c'est très astucieux. Voilà, on les met dedans. Hop. Bon il y a deux trucs qui crament, ça devrait suffire. Et maintenant on va pousser la case pour faire péter le le, le, le, le passage. Voilà. Par contre, oui, euh, je comprends pas l'utilité de ce truc en dehors de ça. Quoi. Et on continue donc notre périple par le, par le, le chemin qu'on vient de faire tout, tout, tout est en train de tomber Truc de fou, on a fait une explosion incroyable Allez on passe, on passe Le truc qui tombe à gauche, vas-y Bon en même temps c'est pas dur, c'est surtout de la course et de la glissade C'est beau, c'est beau, c'est vraiment très beau Voilà, on casse tout C'est bon on continue à avancer Et tout qui continue à se, se casser la tronche autour de nous quand même C'est assez impressionnant aussi Allez, hop! Euh... pas mal du parcours d'obstacles, euh, voilà. Yeah. En essayant de pas. Euh, saute Elle fait des bons! Incroyable! Allez, allez! Vite, vite, vite! Ah, on se fait attraper! À gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite! Ah, vite, vite! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah! Oh! Ouh, ça fait mal! Ouh, ça, ça fait très, très mal, ça! Où je souffre. Elle a souffert la petite Lara <rire> Oh là là. Allez, on se refait ça. Allez, vas-y. Allez. Donc on y échappe, on y échappe, on y échappe, on y échappe. Allez, vas-y. Ah. Raté encore une fois. Ah là, c'est pas possible. On va recommencer. On va essayer une troisième fois. Histoire d'avoir si on peut y arriver. Alors, va-t-on y arriver Allez. Donc maintenant, allez, donc gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite Et appuyer sur F, voilà, c'est bon, j'avais pas vu, j'avais pas vu la, la touche qui fallait appuyer sur F, voilà Donc c'est bon, on peut continuer le chemin, oula, il y a des murs qui se rapprochent de nous Ouh. ouh. Ui, du du dupéche toi dépêche toi Avant qu'on se fasse écraser, Eh non, c'est bon <tousse> on est reparti, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite euh, <rire> pour essayer de grimper, je suis désolé, j'ai un peu du mal à suivre entre les moments de cinématique ah là. Euh, et les moments de, de jeu. Ah, j'ai Un peu du mal au niveau du son, en fait, un peu compliqué. Alors là, j'essaye de monter. Alors à droite, il faut que j'aille à Non, je suis pas allé à droite et je suis tombé. Il fallait vite que j'aille à droite pour éviter le rocher en fait. Et du coup, bah, je me suis fait emporter. Allez, on ressaute ici. Et on se refait le machin. Donc okay, elle a failli tomber, elle a failli tomber. Faire sa torche. Et maintenant, c'est parti, gauche droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite, comme ça au moins. Plus vite on est en haut. Allez, allez Rocher. À gauche, il faut que j'aille à gauche. Voilà. Et Rocher, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Il va y en avoir un qui, nous... qui va nous faire aller à droite. À droite, voilà. Ça c'est fait. J'espère qu'il n'aura pas un notre on monte on monte la lumière est au bout du tunnel oui la lumière ça y est voilà Comme à mon habitude, je vous laisse 5 minutes de jeu... Can anyone hear me? Is anyone listening? Please respond.